On entend souvent dire que tout est possible en suivant sa passion. Que faire si nous n'en avons pas Doit-on comprendre alors que rien n'est possible si nous en sommes dépourvus Je tiens à vous rassurer tout de suite, non, il n'est pas nécessaire d'être passionné pour réussir ou simplement être heureux. Recherchez en vous ce qui vous motive. Écoutez votre corps, trouvez cette énergie, cette sensation spéciale que vous ressentez en vous lorsque vous faites ou pensez à quelque chose qui compte pour vous. Développez vos compétences car il est impossible que vous n'en ayez pas. Si elles ne vous sont pas évidentes, faites-en la liste, creusez, discutez avec les gens qui vous connaissent. Vous serez surpris de découvrir les nombreuses qualités que vous possédez déjà en vous. Apprenez, quel que soit votre âge, formez-vous sans cesse. Le savoir et la connaissance n'ont jamais été aussi accessibles, il serait absurde de s'en priver. Augmentez vos capacités et votre expérience, elles sont en définitive bien plus importantes que de chercher ce qui vous passionne. Donnez de la valeur à chacune de vos actions, aussi petites soit elles Quelle que soit votre activité, enrichissez votre expertise et aimez ce que vous faites, cela vous donnera un sens et une raison de progresser. Prenez conscience que vous n'avez pas besoin d'être passionné pour être heureux et vous réaliser. Écoutez votre cœur, suivez cette petite flamme qui brille en vous, donnez de l'importance à tout ce que vous faites et qui compte pour vous. Tout ceci donnera un sens à votre vie.